M'kap passe sou tabar, m'ou prale petion ville. L'em rive bon ambassade américaine, mwen tande de moun kap fon discussion. Mais de moun kap fè discussion, ou pe pa isye, yon pa miyon lot. En bon créole m'te de di, son bagay, kap jouon lot bagay, bagay, mais tout de, Prend pause que yon se bon bagay. Mais c'est devye bagay yoye. Comment te ka comprenne? Pou un groupe esclave bataille yon esklav, yo pren l'indépendance. Nan yon pays qui rele Haiti. Après kou nyala, chaque ancien esclave sa yon, yon vle pou yon lot vin esclave yon. Se être tete sa Layon moun grand goût, li accès à ak manger facile malè ensemble avec ou premier fois ou pral bali possibilité pour le capable manger chaque jour ou la gel sou yon tab gani hey gason vente li pa gen droit plein chambre pa satisfait parce que ou pas gen accès pou mete tab gani devant devanl parce que première fois c'est gagote li te fe. Après le bal yon ti plat manje, la bra jusqu'à ce que li touye ou. Hm. Aïe, maman, tandem bien. Si ou konon pap kareta ou neg, pas chompe di tan ou al fè ventila te sou afel. Lavalas di ou se acheter ka ki kra se pey. PHTK ka di se la valas ki crase pays. Bon, nan ka sa. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a tort? Mesdames, mademoiselles et messieurs, que monde qui pas péché a fait premier coup de roche là? Frère Maxem, des pour pourtant dans la République, oui, titi de ressusciter encore en pile causé parler, mais nous-même pas Borisite, nous guéfouette, nous rasso. nous peristyle pour nous mettre zombie. Et nous connaissons qui ça pour nous faire pendant le dernier moment. Là, à qui ça pour nous faire fait, Discours nous pas supposé tende, Parce que le pays arrive dans un moment qui est difficile. C'est moment pour nous mettre tête ensemble. Mesdames, mademoiselles et messieurs, à chivio pral frappé, ranger corps, tout ça pas bien. Si l'eau a couru dans le jardin, ça pas gagné, bali rigole. Gentil proverbe créole l'a dit, autant de bef bef allez-vous con. Ou pral tande kose. Bonne nouvelle, pétition, de déportation, madame, ak petit autorité korompi. Yo weekend, rete yo weekend, end depuis week-end arrivé, c'est plaisir. Ay, ay, ay. Frère, bien aimé, journé jodia, ou pral kone. Chaque garçon qui fait babio onjan, gon bagay li signifie. Parraitez émission ça. Moi, invité ou à les chercher sous chita confortablement. Fou quoi ça me info pas ou rentrer la caille ou se plaisir. Tout tripotaï sa yon nan Bon ti Sans retirer et sans mettre. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Qui ouye? Encore une autre fois, m'abdi ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou acte patience. Ou. Merci parce qu'on like. Merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sous channel chaîne, ne pas hésiter à activer la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo. Zami Paou, Foucault, Aïe aïe aïe, bon Dieu. Nous avons une chance de un petit compte Aïe. Et contre ça qui c'était <laughs> petit là à maman là merci si à chaque fanatique qui te commenté réponse là c'est cloche en parti crack pour nouveau compte nous gagnons Mal les chercher sauver sauver ivavam mais les chercher sauver sauver Rivavam. pas hésiter quitter élément de réponse par là dans commentaire là kounia là ça fait nous plaisir en pile en pile Bonsoir Willy, bonsoir <laughs> France, c'est un plaisir pour nous connecter. Bonsoir Moïse Ronald, merci à chaque fanatique qui dit qu'il est en, en branche. Bonsoir ensemble avec Jean Saint-Louis, c'est un plaisir encore une autre fois pour nous connecter sous plateforme Maman Pemba TAC 509, tout haïtien connecté. Commencez à partager parce que bagayou en pile, m'vle pour toutes oreilles des messages ça et vous aurez tant de messages là et bien c'est grâce ensemble avec ou même qui déjà branché cap kouté qui pour partager ensemble avec yon l'autre zon. Mesdames, mademoiselles et messieurs deux femmes qui retait dans yon caille deux mesdames qui retait dans caille là un seul garçon yon aimé Gasson ça, yon rien Mais, nan l'idée pour yon Fait tête li, de li paraît devant neg la, Li pi bon passe l'autre la, Yon commencé à vivre en regardant. Si yon fin fait manger dans la cave la, Li te kite quelque chose de sale, eh bien, nan l'idée pour l'autre la Cafe neg la, ou en l'autre là la son salope s'il le fait manger li chou les chaudier l'autre là la te salame. Te soukote, sous côté li pour l'autre chaudier li fait manger et kounya y a là l'elle fait manger li quitter chaudier sale là l'elle quitter chaudier sale là frères et sœurs bien-aimés doivent comprendre mm -hmm. l'autre là la, lui même li vini li joigne Chaudier par là, toujours sale et le jaune l'autre là sale, met sous souliers. Ça qu'on le fait. Il prend sale sale il lave, quitte par l'autre là et puis il fait manger. Donc chaque jour qu'a passé, vaisseau sale, vin abdomine en caïla. Eh bien frères et sœurs bien aimés, Kounya, comment t'as donné une bonne discussion parce que tout des fami yo vle nèg la ou ouais, c'est li même qui pi bon c'est li même qui pi prop, c'est li même qui pi soucieux, etc. pendant que la petit recoup de flèche dans l'autre là tandis que nou retenan même kaille n'ap goumen pou sel Eh Et mesdames mademoiselles et messieurs ça qui pral passer Si l'autre la te genye pour le faire manger nan demain nan jodi lu youn fait manger li pa balay cuisine nan nan demain matin l'autre la pral le faire manger lui pas prendre les poules balais qui cuisine non donc tout manger l'autre là la te faire pile fatra la cuisine li fait manger à sous fatra sous prétexte c'est pas lui qu'il te met fatra eh bien la qui le fatra là si négleta pour cette dire ou pas ouais, et elle te fait manger ou pas et elle quitte te cuisine non te dit, ma venir retirer le poulet toujours comme ça donc et se bien aimés si fatra si fatra qui te vè au sal Garde nous, de jour en jour, garde nous, vaisseau absal nan kaye la, vaisseau abdomisal, e la vète commence à caler. Et la vète commence à caler, frères et sœurs bien aimés Mesdames, Médam, yo vinrive nou kafou, Yo pa gen temps pou ni balè kaye la, Yo pa gen temps pou ni la vaisseau parce que yo goun koum kou si veye te yop fè et nèg la a yop veyel, yop avle sap, m'pavle pou gen lans anvam, yop avle lot la gen lans anvam, konkou kap fete nan kaye la. Yon ti parol ale, ti parole toune se tripota yi kap bay, mais qui est presevo a tripota yi la, nan mi tan se nèg la, un tel fetel bagay, l'autre la vini di, ap amtene fait tel fetel bagay, yi di, non, un tel fetel bagay, yon parol monte descend donc ça vient choke nèg la. Madame, yon vin, pas gnin temps pour ni baler, nègla sous abdormi sou drassal sou sac zorier sal en danplé ravette ka il a plein poussière ka il a sal frère et ce bien-aimés li têtes ba en bas parce que nous pas de temps pour nous occuper nous de ça mais c'est nègla n'a pas m'a surveillé les autres pas al côté nèg la m'a l'autre la surveillé les autres là al côté pour me qui ça te fait qu'a des nos discussions jalousie donc kounya là nous vinn tourner FBI ici à E, est-ce qu'on comprend? Tandis que tout bagaille qui bon e est important pour tes fêtes, nous passer très sous Même travail nèg là travail. Nous pas de temps pour nous focus pour nous aider le travail. Mais l'essentiel c'est pour ouvrir que nous bon passer l'autre là, tandis que grâce à manger nous. bien frères c'est sœurs bien aimé. les ravet viennent prendre ça. Les nèg ça tombe malade parce que N'a pas quitté le vaisseau sale, n'a fait manger sous Fatra. Donc, sûrement si n'en fait manger, Zéravet ap tombé dans le manger. Negla pa pas manje manger de Zéravet. Il pas capable manger avec pour avoir Est-ce que tu comprends Fatra tout foncelle, a toujours plein poussière. Parce que nous pas de temps pour nous contrôler les bagailles comme ça. C'est l'amour. Oui, oh, nous, d'amour, elle nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Nèg ça qui nous tomber malade. Malgré nèg la tomber malade, nous pa gen temps pour nous ça parce que nous ap koui fete a fete à gauche fete à droite mais nous pa jamoi ki sa qui la cause Eh bien nèg ça li malade. Ça qui pral passer dans dossier frères et sœurs bien-aimés, a trois possibilités. Pour nous sauver nèg là, soit nous tous des choisis by vague. Soit moins mouler by ou même ou passer. Ou bien les humilier nous tout tous retirer nous tout tous dans la ville. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, histoire ça, c'est le pays d'Haïti, PHTK, Lavalas. C'est des bagailles qui joué l'autre bagaille, tandis que vous prétendiez yo c'est bon bagaille, mais c'est tout des vieilles bagailles, frères et sœurs bien-aimés. Haïti nan mi temps, yon app tire wash sous l'autre pour dire, Aïti c'est un tel qui pas bon, c'est un tel qui fait mal. L'autre la dit, Haïti, c'est pas moi c'est un tel qui fait mal. Yon tout de bataille, yo tout de craser tandis que le pays d'Aïti li même, li kampe nan mi temps, mise nan mou la vie nan mou et sécurité nan, tout bagay net nan mou Pendan la Pendant yo tout de a bataille, yo di, c'est pas moi même c'est un tel là, mais yo... Yo tout de vle un sel bagay, se dirige ou vle vin dirige pays Ça Sa di se un tel qui l'autre l'autre la di se un tel qui krasé. Mais, si le nan me ki tel nan me un, même fèche po, non. Pendant nou yon ap tire fèche sou l'autre, mais nou besoin pays sa pou nou dirige. Est-ce comprend ou et frèze bien aimés Donc, que ou comprenne, pays a vin ye de choix. Vinge trois choix, excusez-moi. Soit nous yon koule pour nous sauver pays. Soit pays a éliminé nous tout Est-ce que vous Ou bien nous arrangez nous pour que nous sauver pays. Mais nan kafou nou yé la, vraie et sœurs bien-aimé. <laughs> Est-ce que yon kap koule bay lot? Parce que ce n'est pas journée aujourd'hui, j'en de bêtises sa yon à répéter donc, en ce sens, nous sommes capables de dire que nous tout sommes pas bon pour le pays. Parce que si le pays arrive dans un niveau ça, si que gang eu un en ça, c'est nous tout de faire ça, il faut que nous nous admettons ça. C'est nous tout de quitter, quitter cuisine dans s'emballer. N'oubliez Nous oublions si c'est le pays d'Haïti, Nous fais ça, nous ne pouvons pas pour ça, nous ne pour ça. Nous ne ça, nous ne faire pas Et voilà Ma p'tite vesso sois sal, ma p'tite de l'eau sala, ma p'tite, quitté... eh bien, ça va eh pa a passer. Grèce à monter, ravette à caler, Et puis, quand nous a là, nous yon, à p'voyer roche wash l'autre, pour nous dire, c'est pas moi, même qui calais ravette, mais c'est nous tous de ta fait salope dans la cuisine. À quoi bon pour me tirer ou wash sous l'autre là, pour me dire, c'est les responsable? Tout autant, nous pas mettre nos niveaux pour nous dire, c'est nous responsables, eh bien, pays a fin carré, démoli. Donc, frères et sœurs bien aimés ngi raison l'aime doue m passé moi discuter l'autre bagaille pendant yon prétendent yon c'est bon bagaille mais malheureusement tout de ces dévié bagaille Ancien président je mettrai Aristide dans la cour <laughs> so, tabaa saut frère c'est ça bien aimé <laughs> pendant une cérémonie graduation tu es capable dit c'est encourager les jeunes pour yon travail mais non c'est pas ça mon wesse, politique cap fait ti pè a terre. kozé a tè ti pe a parler en daki ti pè a garder nou tes parabole à terre. Mette belle parole moun bat bravo mais discours six paroles pour Yanisayo depuis 1980 combien n'a prononcé qui côté yo, yo mené nou ça fait nous paraître intelligent a vrai, Monsieur le Président, frères et bien-aimés, en an nous analyser ensemble, qu'on ça nous va comprendre dans qui kafou nouye journe jodia, dans le pays d'Haïti. Jou feuille tombe dans l'eau, ce pas joual pourri. Alléluia, mon Dieu, Amen, mon Père, et Exactement. Jou feuille la tombe dans l'eau, ce n'est pas jou sali pourri. Jou kizine vous avez c'est Ce ça. Nous avons commencé à faire salope. là-dedans. jouez entre les gens toto, toto fait tout, eh moun c'est pas tout, pas jou tout, tout, to, to, to eh mental tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, avance L'enfer, kidnapping, insécurité, Cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'état 2004. Là. La vie. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu! <rire> wow! Mon père, ou dim kon ça Et sécurité, kidnapping, c'est résultat coup d'état 2004, pas de problème. Si m'ap rapèl mwen en 2004, fwa se sou bien aimé, m'ta gayé 7 ans. Oui, 7 ans. M'ta kouri. Eh, nan gran lakou, bien fait. Yes. Voilà. Dès qu'on a kembe bokit maï pour papa m, pou l'ap fouyer tout pou m'ap met 3 grands de maï nan, tout. Tu comprends? Mon père qui t'a expliqué ou yon bagay, et frère Maxime yon m'vle ou Sécurité sa qui gen nan pey d'Aïti jouné jodia. Sécurité kebezam ki ba ou la, sa a insécurité. Insécurité a plus pas se sa nou te kapab imagine. Insécurité a se ki sa, se travail ki te fait en van. Pour admettre que yon moun ka pon nan la ou Pour l'along zam sou ou Pour l'jou bon tout sam besoin Bon tout sange sou ou Se travail qui te fait en avant Yon ta préparé l'esprit ou Pour moun Yon pat au travail pou li Yon pat konn ki mi zon passe Pil pou ou La on zam nan mel Pour le di ou ou abamre tant mille, et puis pour dégager, pour chercher combien mille ans, ou bali. sécurité a commencé, frères so et sœurs bien-aimés, c'est depuis l'e, commencé à prendre nous, les nous disent nos machines, nous négrent les âmes, et puis pour nous tout courir, pour nous quitter, celle que nous négrons, nous terroriser nou toutes. Tout ça nous est porté, après ça nous a fait, où mes amis, bah, a dit, mais paye, il a préparé l'esprit pour ça. Est-ce qu'on comprend C'est le travail qui fait notre tête là d'abord. Et puis après, nous va le mettre en pratique. Donc, je vous dis, frères et sœurs bien aimé c'est pratiquer, les gangs, à pratiquer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous voulez vous comprendre qu'il y a une sécurité à commencer. Et président Titi dit bah va commencer, et c'est pas à cause du coup d'État non qui fait, il commencer. Parce que si que en 1996 ou témoignez la médaïti -si qui était en danger, la médaïti -si qui était puissant, ou arrivé à retourner, rentrer en dedans de votre là. mais comment faire en 2004 coup d'État? Qui est-ce qui va <laughs> J'en puissant parce que ou fouze rentre se rentrer dans vente ventes poule, ki qui zam non même ki qui technique, n'importe qui tactique. Et puis, qu'on y a là pour dire, c'est coup d'état que la cause s'est arrivée là non? Travail ça te fait en Et la clé frère bien aimés, c'est que ti cochon pas qu'on fait sans Voici bien aimé en 96, te gué un chaîne policière. Policière ça c'était Marie-Christine Jeune. Policière ça, t'es gagné entre 19 à 20 l'année. Président Aristide te gagné pour le tour yon visite dans la Cité Soleil. Mais jeune policière ça, t'es fait partie de groupe qui te accompagné, président. Marie-Christine Jeune, selon diverses proches, c'était une jeune femme qui était chargée ensemble avec l'humour, la Kaili. Diverses femmes qui étaient fait partie de promotion, là, toujours témoignaient ça. Et bien, frères et soeurs bien-aimés, Marie-Christine Jeune était fait partie de première équipe femme. Qui était rentré dans la police après création en 1994. Eh bien, président Aristide, qui décidait aller la Cité Soleil, qui, qui te était passé à l'époque? C'était un patrouille policier qui était passé et qui s'entendait, frère et soeur bien aimé. Il y a un groupe si à Soleil qui est relé l'armée rouge. Il y a attaqué la bah police. là y a attaqué la police. Eh bien, président, il déplacer frères et sœurs bien-aimés, pour mettre l'ordre dans des désordre. Tu comprends Eh bien, ça qui pourrait le passer, frères et sœurs bien-aimés. Marie-Christine, qui était dans la délégation présidente président Titide, et puis, il a débarqué cité soleil arrivé Rivière-Cité-Soleil, président prend la parole. Et puis, président Bral Christine, pour le bail général Titi mais, Un chef de gang, on m'a dit, c'est ça, bien-aimé. Titine, en tant que bon compatriote, Femme qui respecte tête tête. femme qui respecte la Constitution, frères et sœurs bien-aimés. Les gars présidents, je bon, bon, vais une image femme ça, ça, frères et sœurs. Voilà. Aïe, général, tu dis, à bon côté, messieurs les présidents. Okay. Hey, hey, hey. Donc, dame ça, c'est général, dame ça, c'est policier Christine et bien, frères bien aimé président mandé Titine pour que libaye chef de gang nan, l'armée avait dit pour la police ensemble avec les bandes armées yon fait la paix donc c'est bien aimé à l'époque l'armée rouge proche président Titine, nous tout est contre ça pas une proposition oui nous pas te nous tout te contre ça son pays contre ça Te proche président ok la mer rouge ça frère c'est sœurs ce bien-aimés qui t'a terrorisé touye, etc. à l'époque. Nous connaissons ça très très bien. Et la mer rouge si là, te contrôlé divers quartiers populaires. Tu dis non monsieur le président, pas gagné pour faire mbaye, un chef de gang là-même, un bandi là-même, un nèg qui des armes illégal là-même. Constitution pas permettre ça. Parce que moi-même, je fais partie d'une force légale. Je ne suis pas capable de faire des bandits. Avant bandi de faire il faut que tu acceptes de déposer les armes et de s'y la paix. Les sœurs, frères et sœurs bien-aimés, président Titide, mettez-vous sous dos Titine et puis laissez non Christine, de foi. Les tenon le, le frère c'est bien-aimé avec un ton qui effrayant. Il dit Christine. Christine. <laughs> <laughs> ou qu'on ou on montre ou bien ou font bagay? Papa gado il dit Fouko, fouko. ça veut dire mettre préparé dans tout sale le rello là il pas qu'on kon comme ça et si toutfois fois elle t'est qu'on kon comme ça à chaque fois son bagay ou fait se mette elle mette le mettre dans est-ce qu'on comprend ça Mabdoula Eh bien frères et sœurs bien-aimés, président Aristide, sortie cité Soleil, Christine Classel bien classé, dit président sou na gang moi-même, sou gang moi-même, moi gang, président soi gang moi-même, me fait partie d'une force légale la police m'a dans servi gang, baka a gang la Souge gangou, gangou, mou, gang ou reta gang ou mais pas pensez moi même en tant que policière je le choisi par gang là mais pour pour faire plaisir non donc c'est depuis là frère et sœur bien-aimé <laughs> valait la police abdesan. c'est depuis la fraise et sœur bien-aimé y a monté ou y a montré ou légitimité gang dans pays et les actions ça fin passer population les grands à l'époque qui t'a bataille pour la démocratie tout le monde était en bouche Pièce, pièce, moun ne di pas pièce, monde pas contre le président. Eh, président, il y a des bêtises ou pas si positif. Ou ka toujou gen toujours gang, ou poche. pochou. Mais si la police qui fait créer, c'est une force légale, ou pas ka le pouvoir associé l'ensemble avec gang. Est-ce qu'on comprend, frères et se bien-aimés Donc, après action ça fin de d'enye Dernier coup pour tout coucoua. <laughs> après quelques jours, il y le Kadav, Christine frères et sœurs bien-aimés non ravine sous frère Yon bal nan tête elle a eu prend cadavli yo we, son moun que yo te violé donc frères et sœurs posez-moi une question après ça sa fine fête qui est ce la justice te arrêté met ton côté qui est-ce qui te condamne pour Zaksila? Ce n'est pas jour et à la police à victime. Donc, c'est sorti dans di la dictature, comme nous là tomber dans la démocratie, dictature maquillée. Donc, les gens qui te été en train de qui te proche ou. Ou te fait la police, pou, ou te pren la police, Pour te ba y l'en men ensamaki yo. Zam sa yo ki te nan men yo. Ki kote yo te joen yo, messieurs les présidents? Zam sa yo ki nan men yo. Ki sa, ki sa yo deveni? Yo te depose yo immediat mouale yo fouye tout mette yo yo yo tout ne pou la te pey d'Aïti? <laughs> A la kote gade audacieux, si papa se pey est-ce que je vous face à l'insécurité, je connais, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que ces gens de discours, ça on t'a supposé, eh bien, c'est tel bagay qui était là quand c'est tel bagay arrivé, que les qui n'ont pas péché dans l'insécurité dans le pays d'Haïti, fait premier coup si de roche là. Si pour là, ou ka fait Z à rentrer devant, vous avez fait qui deviennent beaucoup d'état, vous avez dit que c'est eux même qui responsable là. Mais c'est quoi l'histoire, frères et sœurs bien-aimés? C'est mm -hmm. extrêmement intéressant et important. Jou fait, nous parce que souffrance yon Haitien, c'est souffrance tout Haitien. Qui compte qui bon, Monsieur le Président? Hé, hey! hé, hey, Seigneur, souffrance yon Haitien, c'est souffrance tout. Qui compte qui bon? Si souffrance yon haïtien, c'est souffrance tout haïtien. y a pas privé là, non? Pei a pas tab gangsterisé comme ça, non? Donc Francis, ça bien n'est pas capable de comprendre, si le président caralon groupe armé ah, illégal, pou l'di bay nan men avec la police, kou n'y a la qui sa ki bral passe, tout sa kap vini de yon, ap bon groupe gang tout. aussi simple que ça. Tout ça kap vini de, ap gen un groupe gang tout parce que leur entité mou non caille où ces chefs fè fait toutes bêtises devant ont dit des gros bêtises eh bien puis devant ça le braille fait l'algue petite balle qui ça le braille pas bêtise il dit bon c'est sorte qu'on fait devant c'est sorte qu'on fait devant donc là nous venons à dire un problème y haïtiens haïtien c'est eh qui côté et puis quels les problèmes haïtien des problèmes tout haïti et puis ben il y a ça Mou n'a kidnappé, mou n'quitte même les nous. Depuis c'est pas moi qui t'emmène. L'autre là qui grosse génératrice là, car il a fait style sous l'autre là. C'est pour l'autre là toujours vînment d'elle pour montrer une pipe bon passé l'autre. En pendant même position à l'autre là. Oh y'a kidnappé tel, même moi-même y'a pas qu'à kidnapper, parce que c'est une gang. Depuis qu'il les problèmes arrivent c'est des problèmes. <rire> Alors toi qu'as voulu avec a été mettez pour nous messieurs les présidents. Respect. Avec bon sérum patriotique pour chaque scène, et qui victime dans l'enfer kidnapping sans pareil ça. La main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. Exact. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux mm -hmm. face à leur maître. Mm -hmm. Pour imposer l'esclavage moderne, mm -hmm. Le néocolon mm -hmm. a toujours besoin du colonisé mental. Ok. Celui-ci, en général, mm -hmm. fait travailler ses ménages mm -hmm. par sa matière grise. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, bien aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, bien son équipe esclave vrais bien-aimés qui voulait pour l'autre esclavine une esclave tandis que nous gon de 86 pour jusqu'à journée aujourd'hui et pas bah, toujours blanc, blanc. <laughs> on blanc yon blanc blanc mais ou pas jamais venir pour dire nous tout Pays qui gangsterise dans l'état ça. J'ai comme expliqué Nous tout son corps Ça qui arrivait, des ordres dans l'armée nous nous pour que nous nou mettions l'ordre. Me Mais ça ne veut pas pour nous craser, pour nous chaque créer petit groupe gang nous pas. Ça ne veut dire pou nou pour nous craser l'armée, pour nous chaque créer petit groupe gang nous pas. C'est résultat de la démocratie, nous, oui. Mais si tu es là, mes journée est qu est-ce qu'on est-ce qu'on pensait payer pe ta gangsterisé comme ça non? Donc pour ça es fait. Quand on te sorti, c'est chez les blancs où es sorti, oui. Pendant qu'on sorti chez les blancs, on ensemble avec toute troupe militaire d'ailleurs. vrai? <laughs> avec des gratistes chérie, di te dirait. Pile militaire ensemble avant une Et pour venir, quand vous faisait, tu peux me pour pas de problème, c'est gratuit. Les effets notre frères et sœurs bien-aimés. On y a là, militaire sous tout territoire, il a contrôlé. On enfin, en retende discours, on retende interview ensemble avec Jean-Léopold Dominique, qui est frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre dans quel niveau nous nous restons avec, nous restons donc c'est reste avec, quand joue l'autre, reste avec, donc c'est bagay, quand joue bagay dans le pays, et pour e jusqu'à présent, mais dans qui à nous nous pas j'en gafons pas en avant. On en attend encore. c'est extrêmement important. Qui, ça, qui après où, marqué gestion au fait de pouvoir pendant un an, trois mois, avec 22 jours, ça, qui finit 7 février 1996, Brésil mm. Aristide. En clair et en un mot, c'est la meilleure classe. Dans mm. qui sens-moi dit ça? Le monde entier... Reconnaître que 15 octobre 1994, son balay bagage exceptionnel. Mm -hmm. Pour un peuple arriver, faire un jeu rentrer dans, mm -hmm. son... mais... si je rentre dans votre poule, ça, c'est un miracle diplomatique. Donc, si le peuple arriver, faire un zé rentrer dans votre poule, et le peuple faire un zé rentrer dans votre mais quand est le ça pour mettre sécurité aujourd'hui? Si peuple ça a fait une force si puissant kon ça rentrer nan qu'il si peuple ça ensemble avec maître lidel qu'a fait j'ai rentrer dans votre poula, mais côté peuple ça jour et jour d'ya côté peuple ça jour et nous tous c'est blofait. Salier, nous finissons ça pour nous faire pou nous craser, puis nous nou chaque monté petit groupe gang nous a pas, captéorie théories c'est qui est population encore. Nous tous c'est blofait. C'est ça bien aimé, continuer tandis. Miracle politique. Donc, date là comme tel, du moment que mette pieds sous terre, me mm -hmm. senti que c'est se salier vrai. Exactement. Mais, ça que t'es dans la tête, pendant pieds sous terre, c'est la meilleure. Pas par vengeance, mm -hmm. non. Mm -hmm. Non, L'esprit, nous, n'a pas de place pour vengeance. C'est que l'histoire d'Haïti montre, nous, si nous besoin justice, il ne faut pas gagner une qui est une occupation. occupation. C'est-à-dire qui mm -hmm. quand coup si c'était colon, il y a un bâton mm -hmm. pour arrêter, battuer tuer jean rupi Pito. L'histoire d'Haïti montre, nous, que tant que l'armée corrompu criminel criminelle, ça, T'arrêter mm -hmm. sous monde, projet démocratie nous gagnons, nous pas été capables de réaliser. La preuve, c'est en 91, nous avons gagné, mais me la mea elle fait que l'État en 91. Si en 94, après retour, la MESA a continué exister toujours, Dieu seul sait qui est l'autre mal plus grave qui est capable de arriver. Kounya, qui est-ce qui est responsable de donc, faisons ça bien, mais nous ne pas comprendre que ce petit peuple est toujours victime. Quand nous avons dit, dis-nous, l'international qui a bénéficié de la guerre, dis-nous plus. Donc, même un économique, un structurel, si nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes structurels, nous avons tout, si nous ne pouvons pas débarrasser ça la c'est difficile pour nous bâtir l'État qui est sous la loi, puisque la guerre n'a pas voulu la loi. Économiquement, tout l'AMEA, c'était un gros handicap. Parce que dans pays, si l'État e n'est pas capable de récolter les taxes, c'est difficile pour lui e mettre l'argent dans l'éducation, dans la santé, dans l la ferroute. la l'AMEA, l'homme qui un général d'Edo ou bien colonel Bokoto, ou qui a un ça, pour se sentir à l'aise de pas payé les taxes. Par conséquent, retirer l'AMEA, c'est permettre de créer des conditions pour nous faire la justice l'arrivée au fur et à mesure, pour nous créer conditions pour une nouvelle économie dans le pays. Vous croyez donc que pendant, trois, pendant un an, trois mois et 22 jours, ça, vous Aristide, point qui est plus important de gestion de l'État, c'est que vous avez réussi force à force armée d'Haïti. Mon question, je me au me poser, aucune tête, moi, depuis l'heure. Est-ce que, non, Discussion avec responsable américain, qui okay, donc Clinton et la Est-ce que qu'en 25 octobre, question, krasé la mer a été est posée, est-ce que Blanc est d'accord avec Premièrement, il faut moi dire que que le président Clinton, c'est président des États-Unis. Moi-même, mm -hmm. à l'époque, j'étais président Haïti. Et les deux présidents ont parlé, ils ont parlé ça pour qu'ils parlé et ils ont quitté ça pour qu'ils quitté la prochaine. Qu'est-ce que la mère a fait PAM avec le peuple haïtien. C'est moins de gérer du commencement jusqu'à la fin et jusqu'à ce que je m'appelle avec vous. Pas de gagnant, aucun accord préalable. Non. Même 15-14 octobre, l'on rencontre le président Clinton dans val Office, Maison Blanche, où Pral prend un congé de lui pour dire, remercie pour l'hospitalité. Il n'a pas penché nos oreilles ou dit, dire sauf le gaz et d'accord. Non, le bataka le bataka il ne va pas ça. Il va pas dire ça parce que ça a une relation de coloniser, mm. de colon. En mm. relation, nous, c'est une relation respectueuse, mutuellement diplomatique. Donc ouais. ça, il ne va pas dire ça. Oui, mais c'est là qu'on a venu une question qui est délicate. On dit son miracle, mm. mais son miracle qui fait en anglais. <laughs> <laughs> Son miracle qui parle anglais. Monsieur euh, dit Merry Christmas, il dit Happy New Year, il dit mais c'est un anglais miracle à fête. Je me suis dit, Island, l'homme de Chita avec vous, dans le petit Gorbachev, li? la d'achat de Gorbachev. Tout à fait. Je me avec tout conseiller, yo, et puis un moment, je me sortir sous galeria ou même ou là, on va pas avec. Et puis, je me suis dit, Robert Malval a dit deux mots, il m'a dit, Robert, on va arriver à passer là. Il me dit, ça, Je dit, vous ne réalisez pas, vous ne connaissez pas d'Haïti. Il dit, oui, évidemment. Il dit, ou Robert, tout ça, c'est au fort de oui là. Et d'après ça, me comprend, porte n'y au fort de jour. après l'ouvrir a dit, oh, tu permets que je te cite <rire> C'était sentiment que je me dégainais. Seulement, 19 septembre, je me dis, oui, pép, il y tout simple à le tourner dans l'armée expéditionnelle. Mm -hmm. Ça, c'est un gros problème pour moi, et pour quelques militants. Ça, vous l'a dit ça pile, c'est tant qu'à que nous... Non, non, non, non, non. Ils vont vite parce que après petit bilan, ça président Aristide, euh, nous avons disons, le 7 février 1997, jusqu'au 16 décembre 1997, pour nous font des perspective. D'accord. Mais, à faire le clair, il est important. Yeah. Il cite l'armée américaine avec les Nations Unies rivées. Il y a un avantage libano, c'est que c'est de la Allé, Michel François allez malheureusement un pilote putty est mais nous allons arriver quand même, jouir de espace, ça qui semble en trêve dans la guerre pour nous arriver à la mer, d'accord. Ils mm -hmm. yo, même un yo, avantage tout, avantage libanais c'est que diplomatiquement ils capable de dire yo, fait un succès. Et... François bien, vous comprenez? Je ne pas capable de rappeler dans le jour passé, le président Jovenel Moïse prend une décision pour que l'armée d'Haïti Ou acheter matériel, les États-Unis, comment? quoi Attends. Dire qui te fait entre d'ensemble avec les Américains, ou penser qu'il n'a monter l'armée facile, facile, ou penser que à pas puissant, facile, facile, ça veut dire c'est toujours une relation, relation esclave-colon. <laughs> mais comment faire? Zami sa a été décrasé. Zami sa a été supporté. Zami sa a été soldat pour débarquer, pour venir craser son guingue. Nous monter la police? Ou fin monter la police? La police? ou à ce que Fallba est là mais à gang. Et, mais ou tellement qui kontrol le territoire. Mais comment comment faire? 2004 coup d'État encore. Voilà, frère, c'est ça. I love my country. Donc, dites-le qui était fait avant pour payer ça, pas j'aime la sécurité, pas qu'on dit. Dites-le qui était fait pour la police, pas j'aime le matériel, pas qui dit. Parce que si le président dit, bah a avec gang, policiers a fait réticence après ça, policier ont Est-ce qu'on pensait la police a jamais eu capacité pour combattre gang dans le pays ça ah, ah. <laughs> gang président 1 gang président 2 gang président 3 gang... chaque président qui gang yo qui intérêt la police parce que yo blaser la police déjà yo descend figi la police déjà yo finaque la police déjà Qui tout temps des amis étrangers qui te voue, on s'en avec soldat dans pays te baye 50 millions 60 millions 90 millions 300 millions 500 millions et 1 milliard de dollars pour renforcer la police, la police n'est pas chame renforcer, Parce qu'on ne pa konn pas qui deal qui était fait avant. Mais je ne dis pas, insécurité, c'est qui est ce qui responsab est responsable vraiment Est-ce que je c'est Intel, tandis -ce que moi-même, je ne pas responsabilité de nan le soudoul C'est nous tous qui responsable. responsables. Et nous capable capables de rappeler, nous frères et sœurs bien-aimés, 1994, pour empiler nous qui, pi grand pasem, qui tap suiv. Les lames écrasées, gade non sur tout y pays d'Haïti. Bata! Hélicoptère, c'est tout, tout, tout, tout, tout, tout. tout, tout tout tout matériel, yo, la veille. yo, ont volé, ils tout pris la yo. Ils la veille. Et puis ces matériels-là, mais... Regardez, nous avons débarrassé, nous avons débarrassé. Son victoire diplomatique. Mais où est la victoire en ce moment Alors, quand a regardes les vicieux, papa, ce pays ça. Mais, je ne dis pas, après la moue, la police manque capacité population a mouru, misé, yon haïtien, c'est tout Haïtien. ou est plus pas 800 millions Et puis, misère tout Haïtien, c'est pas ici. Nous avons combien de milliards, nous nous plaît l'argent, et puis la police a souffert toute la journée. C'est Taiwan qui a fait un petit gilet pa pas de Les choses sont sont la police. Et puis, misère Haïtiens, c'est pour tous les Qui côté qui Chaque monde de un petit parti qui est fait en bas. Nous pensons que pays qui a ensemble avec nous les gens on tourne sous l'autre dossier. Joue feuille tombe dans le dos, c'est pas. Dans l'hôpital, monde intelligent. Dans l'état, intelligent. Mm. D'abord, avant de répondre, regardez si il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Oui? Si l'un sonne positif, l'autre sonne est négatif. Qui donc, pays d'Haïti besoin de intelligent. Nous-mêmes Haïtiens, nous besoin de intelligent. Dans l'école, mon intelligent. Dans l'université, mon intelligent. Dans l'hôpital, Moun intelligent. Dans l'État, Moun intelligent. Deye biwon, Moun intelligent. Attention! Deye bawo, Moun intelligent. Kobe d'ouet même genye, c'est. Eh. Tu peux blâmer, mais je de dis que et eh, comme pour le faire nous dormir. <laughs> <laughs> Mais vous êtes tous des intelligents. <laughs> hey! Bon, nous intelligents, qu'on ça qu'il y quitter le pays, arrivez-là. Vous <laughs> êtes hey! C'est voler dans le pays, ça a brûlé, barré, voler. Et puis, voler, nap, voler voulez pas me faire de la nous sommes intelligents. En retour, nous est-ce que les criminels a la cravate pétrocaribéo intelligent? sont intelligents Écoutez, nous avons rebâti Haïti avec manti menti pointi, menti-pacoti, menti menti qui pas fouti pas menti si yo pas intelligent yo prend pause intelligent quand <claps> <claps> <claps> y a l'en fin de des discours ça nous plein nou, monsieur le président Aristide craser pays li mettez pour pour payer acheter quand même et puis oui ou pas de au kidnapping tel <laughs> yo arranger ou finir avec nous alléluia ah, non, niveau pays, ça et là, est là. Est-ce que ce est discours est de l'eau ça? Ça est intelligent, moun intelligent. C'est ça, c'est possible. Mais, en parlant de l'agent Petro-Caribé, mais, Côté est l'agent coopératif là? côté eh, l'argent eh, eh, eh, eh, eh, l'agent coopératif? Écoutez les gens coopératifs là Ah ah. <coughs> bah ben, la femme <coughs> bah ben, la femme trangler <coughs> Oui Intelligent, coopératif hein? Ou capable de comprendre vous C'est ce que vous nous na mitan, nous peuple là nous na mitan. Nous virer à gauche voler. Nous virer à droite voler. Et chaque voler ça discou douce a ba nous. Discou douce, nous pas connait qui côté nous pour nous faire. Et puis bagaille là tellement bon pour nous, nous pas quitter une dans voler, parce que tout demande nous belles paroles. Nous kebeme yo vin a cour avec ti voler nous Et nos élections. intelligents et voler, nous parce que une ben nou parole. Pawol. Hmm? Kote vous voam, frères et sœurs bien-aimés. Merci avec fanatique qui qui vient ensemble avec dossier comme Voam nan Jean-Louis pour moun qui pas konne, Voam, c'est hein? diaspora frères et sœurs bien-aimés. <c 'en> nous rappelons, nous Voam. Voyez l'argent, voyez l'argent Haïti monter. Voyez l'argent Haïti monte. Voam, voyez l'argent Haïti monte. Eh Voyez Haïti monter. Voyez, voam voyez Haïti monter. Yeah, c'était ça. Voam voyez Haïti monter. Hein Quand l'argent voam, intelligence. Eh, mettez pour nous, mettez pour nous. Kote place yo De bawo, de ou de bawo. Pourquoi ça grave là? Excuse. Si avant te gon exemple qui est tracé, l'équipe qui vient après, tape toujours peur pour que, gede bagaye qui pas fait. L'équipe qui vient après, gede betis, yon pa tap jamb fait. Donc, pour moun qui dit que l'agent, c'est l'hôpital qui fait, et l'obra la non pape, non à <laughs> la trap notre qui te saute eh yala tu vous boula avec aiter donc frère et sœurs bien aimé. ça qui passé dans le pays actuellement c'est même base la valas là et puis pêche ca sais pas lui donc pas une qui bon ni base là ni reska. là et tandis que le peuple a lui-même l'inamita. Est-ce qu'on comprend Ça veut dire, c'est ça que tu as commencé à faire, yo. Qui finit, continue à faire, mais pas grand, changer. C'est seulement nos partis politiques qui ont mais pas grand, changer. Si tu as un changement, nous, d'après Et à la dernière minute, après 10 ans PHT, car frère, c'est ça bien-aimé, pour me dire, dans 10 ans, Jovenel Moïse, qui prend le sortie Griffli, qui pral font si koub, qui pral questionne en coupe qui fait nan la kochi. Tout sa kap di l'autre intelligent, intelligent à gauche, tout la sel yovnel qui mourit. mouri. <cười> ha ha ha, a la trakaboula avec aite, m'vlo koupren, oui. Ça veut dire, la base la mal fait, et non seulement sa tout frère se bien aimés reste kaila mal fait tout. Mais population en amitan, nous tout à dit c'est une qui responsable une qui responsable Jovenel moïse nous songe dans qui condition l'arrivée président pays donc madame mademoiselle et messieurs ça qui pourrait le passer l'arrivée non cafou côté que l'étiquette j'en ai la et là entre responsabilité nous et puis la questionnée yon coube dans la et quand c'est bagarre, quitte Jean, oh eh ya s'il vous plaît. Sortant de là, celui qu'a assassiné et bijou négro dia, ça cap dit l'autre intelligent, ça cap dit l'autre intelligent. Yo tout toujours là et nous mêmes nous toujours dans même situation, en avancé. Quitte c'est la majorité monde qui la province. Quitte c'est la minorité monde cap vivent l'en ville yo quitte à travers les haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous chargons à des gens qui ont un bon cerveau intelligent. Mm -hmm. li intelligent. Mais, mais, toujours un petit groupe élite qui n'est pas intelligent, mais qui est intelligent, n'en fait mal. L'insécurité a fait nous tout mal.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 faut nous libérer en bas tout faux quoi faire qui voulait caler tête nous rose. nous dit Haïti pour Haïtiens, bandit légal. jouent carte blanche pour bailler Haïti. 100 haïtiens. Ah, c'est gros qu'il monsieur le président. Pe acheter qu'il dépli mes pays. Pe acheter qu'il y 100 5 pays. Parce que l'on pour un groupe negr qui pour pouvoir, monsieur, qui débalise les pays. Et depuis au paradis, yon douban bandi légal yo rive. À la traque pour la avec Haïti. L'agent petro caribé passé tant qu'on noie cigarette. Tout fait pays d'Haïti mal. Tout dépatché pays Qui est-ce qui victime dans tout ça C'est nous les Haïtiens. Mais ça <laughs> qui grave avant pour me dire légalison papier faut te papier donc si même yo vini légaliser c'est que te un groupe qui était déjà là Voici ça, bien aimé, bien expliquer nous tout dé a band parole douce tout dé a fait tête nous, nous fait nous mal tandis que nous nan mi en a souffri à <rire> la traque à pour la végaite Sœur, frère qui innocent payé pour coupable c'est une gros erreur. Dit tout le monde coupable, c'est un gros tonton erreur. Croiser les pour mal la vie, c'est un coquin erreur. C'est pour ça, je souhaité pour nous tous qui représentons force économique avec force politique, l'ouvrir l'espace pour. Peuple-là, pour tes forces, dans accouchement sécurité. Tout accord qui pas fait corps à peuple-là encore, c'est accordéon. Accordéon pour chanter Dorémi facile sous deux pouvoir. Force peuple là, indispensable pour accouchement sécurité a Choisir continuer, quitter peuple là dehors, mm -hmm. c'est pigou et erreur. Accepter mettre peuple là outside, c'est pigou erreur. erreur. Mandez tout le monde qui est intelligent, souple, éviter pigou et ça ça, s'a du papa, ici. Le président, il a dit, nous, à quoi pas si poser, fait sans pep, pas de problème. Demain matin, eh, a a vini a dit, il comprend, grand goa. Il comprend, wow, <laughs> e, nous gonser de dirigeants, wow. Nous gonser de dirigeants, wow. il nous, y'a blolo, nous, a plala, nous. nou. non, nous toujours victimes. Et nous victimes. Est-ce que vous comprenez Nous sommes l'ala nous En bas, en bas, ministère, c'est Nous nous nous sommes là, nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes Non. c'est sommes nous nous sommes nous sommes ça pour nous comprendre, nous ne pas capter faire des qui sont écrasées, qui sont sous tout débat. Bon. Et puis, nous prétendons que nous avons fait des choses qui faire pour nous. C'est nous qui pouvons prendre une décision à la fin ensemble avec la vie. Mettez pour nous, Monsieur le Président. Se tromper, c'est possible. Et d'ailleurs, l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance impliqués à la fois dans des fonctions émotionnelles et cognitives, notre cortex singulaire antérieur a la faculté de déclencher l'alarme quand nous commettons certaines erreurs. Okay. Très souvent, quand le cerveau se rend compte d'une erreur commise, nous crions spontanément « aïe aïe aïe » en touchant notre front instinctivement. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous voulez que vous compreniez, sous dossier l'agent Petro-Caribé, donc, capable de dire, les gens qui ont l'agent, toujours là. La. Et si demain, si Dieu veut nous voulons jouer l'argent, nous sommes capables de jouer. Mais c'est lâche, nous lâche. De même, Moune tout qui fait chime kochi ensemble avec l'agent ou l'agent coopérative là, lila. là. Li si demain, si Dieu veut nous jouer une explication, nous sommes capables de jouer une explication. Donc, nous sommes capables de rappeler, nous frères et soeurs bien-aimés, l'agent Petro-Caribéa était un total de 4,2 milliards de dollars. L'agent ça qui commence à rouler depuis sous préval. Boulet a boule depuis sous préval. Les matel ils monté, quoi l'argent pour le passer à 1.8 milliard de dollars. Les matel y pral, les frères et sœurs, ils ont 33 millions. <rire> et puis privé, fin, fin a la. Et puis j'ai balé le là, pour Un il il a le il a a il mais je n'ai jamais dit à ça que pour nous comprendre, la situation peut y arriver là. Nous le peuple, nous pas qu'à prendre discours, n'en mais ni à gauche, non mais ni à droite, parce que y a tout des pour finir ensemble avec nous. Ça, un petit roche sous ça, ça a l'autre la responsable. Tout autant c'est comme ça n'a pas et Eh bien, pays, c'est fini, la fini plus. Parce que faut que nous accepter, faut que nou admette, nous admette, c'est nous qui le pays à là. Et si m'a dit moins pi bon, l'autre là, la, l'autre la c'est où la cause? Qui n'a pas pris pour nous prendre responsabilité nous? Pendant que nous eh bien l'autre là la c'est lui qui responsable. Bon, Oubliez si nous finissons constitution, après constitution. Coup d'état sous coup d'état. Imaginons, frères, sœurs bien aimés, Aristide, c'est le premier président qui est élu démocratique. 91. Sept mois après, bip coup d'état. Nous gon problème. Nous gon problème. 94, blip la m'écrasé. Et puis, force étranger débaké. Mais qui dans la Constitution, nous, ouais fort, fort, c'est traité débarqué. il y a des autres sur tout le territoire. Chaque nègre crée petit groupe gang. Paye. Et puis, journée -jodia, nous, a wash -slot. Mais, nous, comprend? nous, une dans pa nous, de 86 pour c nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas dans nous, nous, nous, nous, nous, c'est nous, c'est trente et vingt et même de nous y est. Pas de yon qui me yon l'autre. C'est nous qui toujours dans le poste. C'est nous qui toujours ministre. C'est nous qui toujours président, sénateur, etc. C'est nous encore qui te voyons du allié. Mais, je ne j'en dis pas que c'est tel qui est responsable. Nous toutes responsables. C'est ça bien aimé. Pas de l'autre réponse que nous avons à que nous vous entendez. Même tranquille, m'envoie fil, fil, fil. Y'a sous ce pas qu'on Y'a fait til, til, til. Et imbécile. Y'a tout, en Panneau. Vous entendez Gardez mon cher, vous entendez Vous entendez Vos politicien, est-ce que tu m'entends là Vous entendez Et hey, y a de chul, chul, chul Pendant le la même tranquille Pendant vos fil, fil, fils Il y a de ce lieu pas compris Il y a fait chul, chul, chul Mesdames et Messieurs, bienvenue dans Insolite pour nous jouer aujourd'hui. Donc, corruption à tous côtés. Ah oui. Corruption à tous côtés. À la tracade pour la vecaïté. Mes frères et soeurs bien-aimés, avant même nous tomber dans Insolite, nous avons comprendre. Comment on peut arriver dans la ça? Comprends bien? Nous sortons Aristide, la valasse, nous tombons dans Breval. Breval fait passe, il Aristide. Aristide fait passe, il n'y a Est-ce qu'on comprend comment je vais la fête? C'est nous qui sommes là. Et puis, quand il y a là, Breval lui-même va le coup de guido. sont de en Aristide là? coup d'état, et puis, 2006, préval, vient monter Et après préval, ou pral, j'en bé Donc, c'est même nous même même misère, même problème non Donc, ça te vinil il te commencé fait faire, l'autre la vinil il fait pi mal toujours. Yo krasé piret, yo gangsterise piret, yo légalisé bandi piret, yo gagote et se bien aimés Et so sorti dans matélie ou elle tombait dans privé. Pour jusqu'à ce Corvin tombait sous Jovenel Moïse. Et qui est-ce qu'elle retourne sous lui encore C'est... Si petit combat qui là Docteur Ariel Henry. C'est même monde. Donc tout fait nous mal. Pas de y qui l'autre. C'est toujours même politique là. C'est toujours même coup de bois hein pas changer dans pays il a déplimer nous tout ça qui passé tout millionnaire tout ça qui passé tout a bien vivre famille a bien passé mais c'est nous même qui toujours a souffrir qui est-ce qui remain pays vraiment tout ça qui dit l'autre craser ça pas craser mais moi tout des gros caill dans pays d'haïti coup à l'étranger moi, j'ai toujours joué en sécurité. Moi, petit, yon toujours une gros université. Moi, yon toujours à bien passé, mais ces populations ont toujours à souffrir. Mais papa ici, faut chita pour réfléchir, pour me ça qu'a passé comme ça? Faut réveiller conscience ou parce que ou travail pour mille gout, ou vice y a trop pas? Yo y a un pour jouet à pile Je ne dis pas que PHT a décidé de fouiller des petites piles de yon clap. Il y a danser. Après ça, vous fouillez des petites piles. L'autre, la lot, la là, vous fouillez des petites piles. Il y a quelqu'un qui fait pour danser. Il C'est mon nouillé. Tout ça, il y a bataille pour nous. Mais chaque équipe qui passait, il y a des millionnaires, y a riches qui comptaient dans l'État. L'agent taxpaw, l'agent pas, ils Yo ils yo aller, nous toujours dans nou même misère. Qui est-ce que nous avons fait confiance Personne. Mais pour ça changer, faut faut quitter vicieux. Si nous ne quitons pas vicieux, nous ne faisons qu'arriver discours le discours. Parce que c'est nous même encore qui disons non, nous parlons à Aristide, nous allons aller. Les paroles, les bables. Oh bon le, bah, les bon, le, le, tout... so, so, ne... <rire> papes, les papes, les papes, les papes, les papes, les papes, les papes, la papes, les papa, Soti les à pile. les papes, les papes, papa. papes, les papes, Et papes, les papes, les papes, et bé, achetez, vous ne si yo, ne voulez banana. Yo, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez eh, eh, eh, Eh, voulez pas parler, vous ne voulez kaite. Yo, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas yo mais yo, nous, bah, nous, la, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Qui nous, nous, décide nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, que qu nous, nous, tout grand, son moun grand group, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, L'Ipral mette position pour construire un petite boutique pour la vendre ma carence pour la faire 10 gouttes de bénéfices sous jamais. Ça veut dire que tu es habitué ensemble avec gros l'argent. L'argent à Mekinwin win pas ici, garez ces gros blocs 100 000, c'est la plage. C'est gros l'argent la voyant. Donc, là. Retire ça, fourer ça, c'est 31 même temps. Hein? Yo pas changer, pas gagner, on pour yo. Dans tous les débats, frères et sœurs bien frères bien aimé. faut comprendre, c'est chevalier ap apocalypse c'est fini, on fini, avec nous. C'est des groupes anges de la mort qui marchent ensemble avec nous. Jodi ou prend parole douce nan mesaj des si dievel ba on soufflette ou koural nan men sa ou pren parole douce li pas on soufflette qui te sans honte papa isye. Parce Parce que doit di à frère so bien-aimés faut qu'on comprenne Li you fait 40 ans en prison mentalité l'a pas changer parce que li t'est gantin habitué à goul argent goul l'argent il pas de travail di, li pas de jamais met el nan position pour que Li rédits pour le fond bagaille, c'est l'argent facile. Tout bagay était facile pou li. Donc, si l pour lui. Donc s'il joue pour le tout est pour le sacrifier, pour le dire, c'est l'autre la est responsable, a toujours dit. Même gens, l'autre là, la, tout, l'a toujours fait, même gens. L'argent Petro-Caribé a crasé dans boule fige nou. nous, dans les nous, et puis l'air nous de pour et puis nous avons bouchon. Quant l'argent, nous Ministre, oui. tout directeur général, yo, la oui. L'agent fin boulet nan nenou. nous. Parce que nous tellement de mille goûts nous tellement grand goût nous ne focus pas faire parole douce. Les gens qui ont ou dans wap qui ont misé qui est misé c'est sacré qui les Païtiens. No Ils ont no a insecurité. Ils ont Bagay la Ils Pi une insecurité. Ils ont une insecurité. Ils ont une insecurité. Ils damou une a Ils ont une insecurité. Ils ont une insecurité. Ils ont une insecurité. Ils damou. Mais qui Ils ont une insecurité. une Monsieur c'est qui fin goûter l'argent facile? Il y pour passer sous file, nous pour y avoir pouvoir. Et yop retenon a bataille toute la sept journée, yon en a petit réfléchit sous l'autre, juste pour pouvoir. Vi acheter kap dou, ou une brel pour cinquante. L'autre là dit mais ça c'est pouvoir pas me partager. Qui est ce qui a souffri dans le midi? Nous qui a souffri. Parce que l'autre là lui même, faut le marcher tout yel tout yel tout yel tout yel pour le qui au pouvoir responsable sacs sakte nan pouvoir descend, li passe nan opposition. Li touye, el, touye, pour pou bail lot la responsable. Qui est-ce qui est victime? C'est nous, mais vous ne jam jamais aller, vous pou en tête, lot la pou c'est nous même qui est victime. Donc, nou, si nous n'avons pas vicieux, si nous n'avons pas quitté eh bien, nous finons carré souffrir. D'où pas changer même s'il si fait 40 ans en prison pas penser le bras le sorti il bras le met ton petit bac sûreté dehors pour la faire 10 15 gouttes jamais ça gros l'argent l'habitué et puis sorti le sorti l'a toujours continuer dans même bagay là l'a fait plus crime toujours la bataille plus, là, pour gagner plus l'argent pour capable de nous acheter gens pour travailler ensemble avec elle. pas penser le bras le changer et mais c'est surtout debout c'est dans gens ça nous prend Yo te grand goût. Nous levez pour voir nous l'arguer devant yo. Ouh, tap gani, bel manger. <laughs> yo gagoté, yo tire manger lait. Demain si Dieu veut. Les ko pagé tap gani sa pour mettre devant yo. Ou ba on plat manger pour yo manger. eh bien, yo pas satisfait, yo assassino. Yo éliminé tout monde la juste pour que yo capable toujours accès ensemble avec tap gani, yo vle gaspiller parce yo pote konn nan niveau pour que ou te lever ou al mette son tab garni yo te grand goût c'est au fur et à mesure pou te baouti manger yo pas habitué avec pile manger Eh ben c'est dans ça oui nous prend peuple haïtien ici. c'est ça bien aimé insolite nous pour aujourd'hui. jodi a eh <laughs> hey, monsieur nous pas manger lalo gela lalo oui lalo la lalo nakay la on nous suivre ensemble ba le préparer lalo <laughs> uh -huh. Ça est là, Ça est là, papa ici. beaucoup suis très beaucoup de choses très chou, comme ça très chou, ça. suis ça et cochon aussi de djannes, de okay. et uh -huh. bon, si, pour nous. Là c'est quoi qu'on le la loi La ça mais la loi m'a Ah, Maman, Ça c'est le lot c'est pas la loi allez belle, Maman, la loi bon pour bon pour Maman Allo, Abel, l'égout. Faux-bi. mettez femme qui vont faire manger de la ville, tu mèches. Suis... Tu okay. mesdames, Fais-moi, nous suis faire Fais-moi manger. Eh, hey, c'est toi, le limena qui vient de faire le Lalo. Ok. Je comprends. Ok. Aïe, Lalo, à ça. Les dirou, il C'est où? Ok. Sos <tousse> <tousse> Lalo. Ah, ça, okay. eh, <laughs> eh, se ça, ok. Ok. ça, sont ça, qui ça, goudère. ça, ça, ça, la ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, c'est bien aimé. ça, ça, ça, ça, ça, date 1er de novembre. ça, ça, ça, c'est quelque chose y a fait pour les gens qui sont malades. Allez, franchement, c'est le la, Maman, la belle, c'est la belle. Oh, vous allez ouvrir les zombies sur les gens et puis après tirer les zombies Parce qu'il de faire pour les gens qui sont malades. Hopi, mettez les qui wow. fait manger la mm. Mesdames, faites mal à manger. Et wow. Sammy, ça qui te goudé. Miam, miam, miam. Oh my god. Jobby? Kai, Jobby, il est arrivé, oui. Ah, j'ai la vie, ça. Et puis, les gens qui ont faire manger, ils cherchent les gens pour faire le bouillon, oui. Oh. Sammy? C'est bon pour moi. Oh. Et pas même bien là, l'on se dit tombe ou tape yon j'en. Bagay la grave, oui. Frase sa bien-aimé. Jouné a même, eh bien, divers militants te pran la rue, manifestent Pour remercier madame la lim, pour service li ren pays d'Haïti Et pas se pren. Les États-Unis, Canada, ensemble avec la France, où est un message puis ma boucle, sans Premier ministre Ariel Henry. Je vous invite à vous entendre. Donc, là, c'est Tissékeï Madoule, qui est pour Madame Lalim, je ne sais pas. Ce sont les militants, ok? Tu peux parler. Jodhia, présence nous là, c'est nous dit, nous contentons tout. Le fait que Jodhia, c'est 26 mars, Madame Lalim allait. Il n'est pas arrivé, à faire fait génocide là, en te vle là mais il a assassiné. Jody a dit à nous, Mathis Sandelma, de toutes côtés, net, dans le pays, il y a ton c'est massacre, sous massacre, tous ces résultats quoi groupe là. Lorsque nous connaissons, l'unité vient là pour renforcer la justice. Mais la justice, elle vient là, même le président assassiné, pas de justice qui fait pour lui. Donc nous-mêmes, nous croyons que ça va fait Jody là, c'est la population. C'est acteurs politiques qui doivent mettre tête ensemble pour nous retirer la communauté internationale dans là pour nous réduire ça. Nous battons pour que ce groupe ne soit pas existé en Haïti parce que c'est ça que ce groupe a fait, c'est créer tout désordre. Madame Lalim, tout le monde passe dans le monde, c'est ça toujours fait, c'est désordre nous, nous dit bravo à certains membres dans le secteur privé, dans le monde qui est politique qui sont arrivé à comprendre. Malgré tout, il ne a pas de piège, Mme Lalime, mais nous ne sommes pas satisfaits parce que le groupe, encore là, c'est une bataille pour nous retirer le groupe dans le pays. Net. Merci. M. Massela, il a accompagné nous devant Bini pour que nous dise l'Organisation Sacrée des Nations Unies, depuis l'air fondée, à chaque fois nous voyons les représentants en Haïti, c'est des criminels, c'est des gens qui, par exemple, viennent aider la population. Nous équipe l'équipe qui présente, l'équipe PHK, qui est dirigée par Ariel, qui a eu l'assistance, l'approbation, Hélène Laline, qui mettait avec Bandio et qui crasait le pays dans l'Italie aujourd'hui. Nous disons que a avons plus l'organisation qui présente devant Bini, pour que nous disions merci pour la quantité de monde qui mourent. Près de 7 à 800 personnes qui mourent dans le pays, pour que Hélène Laline fédérer bandits en deux pays. Je dis à un criminel, Ariel, qui collaboré avec PHTK, avec STP, Fusion, qui paquet avec Ariel, ils pays. qui a avec Ariel, train de faire des bouquet. ils disent, ils ont bouqué, bouqué, qui ça Haïti fait, qui mal, y a tout pidi, y a crasé Haïti comme ça, particulièrement américain Les États-Unis, nous oublions si Haïti de nous pour une nous libération Je dis à nous-mêmes, nous devons venir pour que nous disons, peuple Haïtien, laissez-nous dans nous C'est l'espoir Haïti, c'est Haïtien. faut que nous organisions, nous, faut que nous, nous faisions une chaîne de solidarité. Je dis à l'organisation présent avec nous. Et l'organisation de nous avons pour que nous comment nous allons faire planification, comment nous allons créer une grosse force, une force pour que nous débarrassions les pays des criminels qui sont les Donc, le 29 mars, nous avons l'anniversaire de la Constitution 1947, qui est PHC nous devons marcher, nous, nous, nous marché, nous, nous, nous, nous et nous déclarons. Jeudi 26 mars là, mobilisation repren. on reprenne. Mobilisation on reprenne. On continue mobiliser jusqu'à ce que les criminels, les ariels, les arièles, les de d'émission. Et on a profité de l'occasion pour nous dire aux journaliste, nous pouvons pas nous remercier, un journaliste qui prend corps dans mes pouvoir, lui dit le rassemblement de Vambini n'y a pas fait un corps, et journalistes, nous connaissons, nous nous remercions, sont criminels. criminel, encore. Tout le monde connaît, Ariel Henry, notre pays c'est venu comme vous, qui fait un tweet sur Facebook, qui met Ariel-là, pour venir créer Haïti, pour faire tout nos désert. Et nous comprenons clairement dans pays-là, nous même dans mon gars qui c'est mouvement pour liberté, égalité, sushime, fraternité, tout haïtien. Alléluia, bon Dieu. Tu as une série de discours, une série de belles paroles, l'inité. <rire> eh, l'unité, fraternité, certainité, paternité, maternité. <rire> Nous prenons tout vous frère, c'est ce bien-aimé. Donc, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, et nous prenons l'ouvrir l'inan pour quelques amis capables de participer dans l'émission parce que l'important li pour que nous placions mots pas nous, c'est extrêmement important. Le numéro 305, 731-6742, c'est le numéro pour les cougnards pour capable placer mots pas ou sous sa dans le pays d'Haïti et pour que ou pas lasser pour que ou dit nous de déclaration ancien président Jean-Bertrand Aristide mais entre temps m'a vous ou la police font bel coup de filet divers bandits en frères et bien-aimé en regarder comment ça lever tous amis on de pas je tu le a y a deux a fait et la des policiers pardon qu'est-ce que téléphone nous allons le matin pour pour pour pour pour Grand, ça fait grimace là, on sorti. Madame Bach, madame Bach, madame Bach, madame ce que tu as vu? À l'époque. mon moment, à mon moment, mon moment, là. maman. moment, à mon moment, à mon mon moment, à mon moment, à mon moment, à mon moment, à mon sorti donc au cas comprendre, frère, c'est soeur bien-aimée. La police mettait Monsieur Damio, Monsieur en bas-code. Donc, Yo jouen pile bous pile l'argent. ça avais dit, c'est fouiller fouiller moun c'est couper yo couper poche moun dans la rue. Numéro 305 731 6742 c'est numéro capable briller pour participer dans émission. M'a faire konnen commissaire richement bon côté pal frapper fort encore l'autre fois Arrivé mettez yon l'autre gros couré en bacorde. Monsieur qui en bacorde et se bien aimé m'a caché ou li depale. Je ne suis opération, chef. Je suis en opération, chef. Je ne sais pas chef. Par exemple, je suis en train de passer je de Non, je enveloppe sais pas je suis en train de chercher des choses. Je je suis en train de chercher Je ne Enveloppe je Je je ah ok, wall va envelopper l'église là. On va envelopper là. là. Il va y okay, Qui là-dedans. faire. la les autres, papa. Pas de parler, il va aussi à droite. On va dire, va dire, une plusieurs fois. On a les bains moi-même, parce que pas qu'on voler les motos. Non, chef, si on voit on va pas faire de motos. On ne pas de pas de zone là pas de motos. de ne pas pas au lieu on a sur James Pas de problème, mettre là. Ok. Continue là. Nous, là, nous. là? 4h du matin. Nous avons avec nous. James. James, son nous depuis 3 ans. A fait des autres, que nous les motocyclettes à l'examen. Jeudi, là, nous avons mis sur le Ok. Alors les qu'est-ce que l'association a fait? Bon, Bonne quelque nous, fais vite. Bon, Le nous. Bon, chef, bon chef je ne sais pas faire Et je ne sais pas Je ne sais pas que je suis capable chef Oui, le moi, je suis sauvé, chez moi, il est venu chez moi, il est venu chez moi, moi, chef est venu chez moi, est venu chez moi, il est chef Je moi, il est venu chez moi, ne est venu chez moi, je est venu moi, je je Kaila, chef ce Chef chef là, à si vous si vous okay? a bon, chef là, vous êtes vous êtes vais vous dire, je vous dis, je vous vous vous êtes je vous je vous dire, vous je suis en dire, je vous dis, Par vous dis, je vous Enveloppe. Oui, bon Enveloppe là, est y Je ne bagage. Je pas Je ne pas comment faire. ne Je ne non, chef, si vous ne voyez pas la langue, vous pas la langue. Vous chef pas la langue. pas la langue. pas la pas la pas la pas la ne pas la pas la pas pas pas la pas pas pas participer ensemble avec nous bonne nouvelle pétition donc frères et sœurs bien-aimés <laughs> et ça fait longtemps n'a souffri sous nan, nan? et eh bien mesdames mademoiselles et messieurs jeune jodia, mwen ge ou, nou a moi j'ai l'honneur pour annoncer nous à 60% puisque quelques détails administratifs que nous t'ab donc toute bagaille presque fin sous contrôle net donc pendant semaine là n'a pour annoncer Yon ki ap gen pou fête, ap il y se a une réunion qui a bien pour fête en plus fanatique capable participer ensemble avec nous donc en ce sens restez connectés ensemble avec nous pendant semaine pour que nous capable annoncer nous qui joue et à qui nous que la fête ça ou capable participer pour est dans qui niveau nous puisque pas de gentil proverbe créole l'a dit, nous prenons en route, mais nous avons bonnes nouvelles et nous avons continué à frapper puisque nous participer dans tout ce qui fait façon pour que nous soyons capables d'aider les pays à sortir de là. Quoi ce soit, bien aimé bienvenue dans Haïti, pays spécial. Pourquoi c'est causé Je ne Élément ça. Numéro c'est 305 731 67 42 ou capable sous écran 305 731 67 42. Donc madame mademoiselle et messieurs. ou quoi c'est causé M'pas quoi type ça bien but de salade dia. Là m'a dit, de oui. On nous suit ensemble. OK. Mapi Ovi nou nan kou ou zam nan kou Bonsoir mm -hmm. Tout fanatique kap gade kap On a besoin Ici Non konn ki eske kap banek yo, zam avec balle On a besoin Sak nan kou la ki ki baoul Si c'est pa très mec 3ème 3 troisième marchand de saline 3 troisième on va, on va, on vous on a on va, on on on il n'y a pas de bon Pour qu'il y a un homme qui n'a si pas qui On voit, ma un dans tête. On voit, on tout ça m'a fait, mais toujours vidéo, le l'eau pour le Et ça, à l'aise ou bien, avec longtemps, tout ça fait le blâme y a là Ça <laughs> est-ce qu'on des... bon, est est a côté persécution commencé? L'autre là, c'est... Bon, c'est ce fut, mais fumé pas comprendre. Parce que son monde a un bon conseil, son besoin d'un deal, tandis que y'a un goz mon amour. Qui est-ce qu'il y a un même? qui ah, faire violence. Ah, pas faire Est-ce qu'on est-ce qu'on va déposer a jambalave, ou na lavo, non On va la mettre tout le Monsieur Banan Katsaiou, on va on a On va la tout le le OK sénateur sénateur pas mieux, sénateur sil ta fait s'il t'a fait si fait sénateur violence et la permis prêcher on autant sénateur moi même qui moi même moi sénateur on a besoin mais c'est chercher pour on a besoin pas mais non sénateur encore pas a par moi de la Sénat. La Sénat est contre les bandits, ils sont contre les bandits, ils sont contre On a vu dit non, on a besoin les parents non, cette femme cette femme posée, la bonne service, mais on a tout bombe service, tout bombe service, on a on tout on tout le tout le monde fait on on va pendant le peuple en danger, quitte le machin en danger, c'est moi-même. On voit la vidéo des cabine qui fait kidnapper, mais je ne vais passer dans la zone, combien il faut me tirer, tout le la paire paix. On voit la vidéo, c'est troisème mérite, troisème de saline. On voit la vidéo, hier, machin. Là, on va aller dans le monde, on va aller sans yon. À la traque, pour la vie qu'a été dans pays, ça? Est-ce qu'on a de cause? Avez dit c'est la grande mode, un jeune garçon, notre passé à un jeune garçon qui a un pour la mavour, livre, le vigny, la parlance en ma vogue, il y c'est des livre qui nous ont il y a des choses qui pas ça, c'était ça, c'est pas ça. Mais c'est quoi l'histoire dans ce pays? C'est quoi l'histoire, bien-aimés semirie qu'elle vais vous oui <laughs> non, I love my country. <laughs> Merci Politiciens Merci Bourgeoisie Pour tout ça qui fait nous malo Ton graze moukoumette Fout pétitien yon Nous voulons tout bagay pour blague la bataille entre nous Nous pas engagés, nous Nous n'yons pas un anye qui importe pour nous Depuis, c'est pas Mon chou qui teme lé wa ki ta pin jaspe a fait chaud on est manifesté Prendu justice pour Jovenel Pendant sept ans, juste te fais pas Comme m'fait constater Saline Est-ce que t'êtes nous doit Qui justice n'a pas cherché là A pour C'est pas là I love my country Je Si Qu'il fait Merci pour les petits chien, merci pour tout ça qui nous mal. Ton écrasé, mon gourmet, tout fait des fiels. Nous avons fonctionné, mon temps, tout ça. Pourquoi l'invente dans le bac machin, pas qu'à poser sous grand riz. Oh Jésus, bagaille sa fait A I just pas. Yo week-end, rete yo week-end, et depi week-end n'arrivé, se Donc il eh, Donc, a un petit problème, parce que, fanatik a pe serré certes, mais, et, eh, WhatsApp la, pas décidé, si débaille non la. Yo week-end, rete yo week-end, et depuis week-end c'est plaisir plézi Mesdames, mademoiselles et messieurs, chaque garçon, babio au fait, yon façon, eh bien, Gon livre live lady. Le ou kwa se avec yon neg. Neg sa, ge tendance rase tout visage l'inette. Et bil kite de ti prende bab. Yon la, yon la. Gason sa ou pas me baye femme kob. Et t'en kyore me kriye pou Ah, Ha! Viretoune, yon ap kriye. Mais pour se ma avec la, Li remen kale tout babli. Et puis yes, il quiton petit bagaille là, li kiton petit bagaille là et bien ma chérie, ou tout qu'on a qui est ou en fait. Jean des garçons ça aussi s'il vous plaît. Yo remen crier et non seulement ça tout, yo pas dans bail l'argent. Deuxième catégorie garçon Lè ou quoi so s'en avec un aig qui a moustache seulement dit, il bab mezi la, a tout la, a dit, pa gen bab li a Ou li ou gasson il garçon dit, nan kay? Gasson sa pape do il ni dit, ni leje. Men debi a ni il a dit, il a a dit, vinil a dit, il Pas m'a si m si m'passe style de garçon sa yo. <laughs> la traka papa. Nèg qui gen moustache seulement mon frère, c'est bien-aimé. Yo pa pleve yo, et d'offre yé nan kaila. Mais yo toujours abo chalet pour manger. Frère, c'est ce bien-aimé. Le ou kwase ensemble avec yon neg. Et puis, neg sa, ge bab. Tout visage, ça veut dire bien tracé. Nexao toujours gentleman. <laughs> Nexao toujours senti bon. Nexao 50-50. Des fois, l'on est tigou amè, Mais des fois, l'on est bon tout. Mais, ça qui passe ensemble avec jean de ça, yo, yo toujours gagne un euh, petit boc <laughs> Vous la tête non nèg sa ou toujours gayet tibok, maske, masqué tila comme ça est se que donc 50 50 nèg la nice nèg la gentil ou samdou la nèg la très pointu mais son en bas on dirait c'est babla cralé qui râler l'autre là on quitte ça là pour pas faire ça là on se ensemble avec un nèg qui gagne un petit bab cabrite ya la va nèg delma Ge sa pou defo. Nèg la ki ton sel ti point de bab en ba bini Nèg sa Tant que ou renmen Ah ah. Ay ou prend tout plaisir pe petit tout temps o comme ça. sa les ti bab la passé tout temps yo. Ay ou les ti bab. Nèg sa ou se femme ka pou kipe yo. Oh, oh. Su quoi fait expérience ensemble avec un nèg qui ki kite ti de bab sa seulement et puis de temps trois zèd temps la fait ça l'a se ti bab la. Et toujours yon ti peyi dans monda poche la fait sa. Nèg sa yo, femme ka kipe Ou al un nèg ki gen ti bab et puis ou pense il pral le bagay et bien ou passe tout temps, ou se ou ka poukipe nèg la, li pa plevé ni loup, ni léger puis c'est bien aimé là on nèg nan men ou nèg la Claude tire bouche linette <laughs> avait dit nèg la raser tout babli et puis li qui ton petit fil qui passe là la, comme ça <laughs> avait dit mais si tu fille là bouche là encadré nèg porte-au-prin souvent là <laughs> il la allait dans babeshop comme ça il fait babio wa bay mon petit eh? eh bouche nèg la encadré ou se le pour le bagaille bonjour pas la vérité les guepuls du chéri mon pou pour me ciel la contrat menti donc gayer 5 cinq types de neg. donc chaque fois que on fait babio dit comment mentalité ouais qui défaut ensemble avec qualité ou pas madame si me dépasser tous les cinq donc comme conseil pas la loi moi porter conseil la pour donc a là ma chérie l'opra le choisi mais espérons qu'on ait qui ou pour le choisir. Si vous prenez un, regardez, ou un, il pas l'argent, et il ne pour l'amour. Si vous prenez un, qui a seulement moustache, il ne peut pas y <laughs> La place seulement pour le manger. Si vous prenez un, qui ait un bab, so il ne et pi pil bab anba, et bien, il ne a pas Soupran Youn qui gen ti bab en bas seulement c'est ou même qui pral qui pèle. Et Soupran Youn bouche li enséclé pa panson pral la vérité nan men l'a fè vous, l'a fait toute ville ensemble avant, c'est menti la baoul, c'est menti la baoul et nèg porto prince souvent fait bab yo comme ça, pa mettem nan zè. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des anti, Haïti démocratie la république des coquins, seul volet ka caprété. Pas m'en s'il vous plaît qui est mien dans Vous avez ça là pour le faire <laughs> moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention merci pour fidélité et patience vous remercie m'a ou, ou bra papa parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie et la santé bonjour bonsoir tout le monde non pas moi c'est fouko n'a croiser demain si dieu veut 9h dans matin pour l'autre édition spéciale bisou bisou one love